Salut salut, ici c'est Rex Potam, alors on continue aujourd'hui avec euh, la suite de la séquence du Requiem. On en est au troisième morceau sur, euh, sur les six, on a déjà eu euh, le Dies Irae puis le Tuba mirum Aujourd'hui c'est le Rex Tremendé, roi redoutable. Euh, donc le Rex Tremendé est dans la même énergie que le, que le Dies Irae. Euh, juste en guise d'introduction à ce morceau, il y a une petite partie euh, aux instruments qui permet de, de moduler depuis le, la tonalité du tout mirung qui est en Sol mineur, vers le Fa majeur du, du thème du d'I-Ré, et donc du Rex Trémende. Voilà, donc je vais te laisser, bien entendu, écouter ce, ce petit morceau. Euh, juste en commentaire, si tu veux, tu peux me dire comment tu ressens ce, ce Rex Trémende. Euh, Est-ce que l'introduction te semble nécessaire ou utile Et puis, n'hésite ben, pas à me dire tout ça en commentaire, ce sont des, des questions qui m'intéressent et j'y répondrai. Si ce morceau te, te plaît, tu peux me laisser un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Merci et bonne écoute